Donc l'aspect le plus fondamental du processus de yoga est appelé shuddhi, qui veut dire purification des éléments. Si vous le faites suffisamment, alors vous arrivez à ce qu'on appelle siddhi. Ça veut dire que vous avez une certaine maîtrise de vos éléments. Si vous avez la maîtrise de vos éléments, votre corps va se comporter comme vous le voulez, votre vie aura lieu comme vous le voulez, votre destinée est déterminée par vous. Pas seulement ça, même les choses autour de vous auront lieu comme vous le voulez. Les choses auront lieu d'une façon que vous ne pensiez pas possible, est-ce quelque chose de surnaturel Est-ce surhumain Non Il ne s'agit pas d'être surhumain, il s'agit de réaliser qu'être humain, c'est super